La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 35. Bien, vous êtes plus attentif ou chanceux que je ne le pensais. Dans les règles, j'ai oublié de préciser de lui dessiner des oreilles. Elle n'a donc pas pu entendre votre tirade mémorable et vous répondre. Merci de réparer tout de suite cet impair avec le feutre indélébile noir. Rendez-vous ensuite au paragraphe audio numéro 17. Rendez-vous ensuite au paragraphe audio numéro 17.